Bienvenue pour cette nouvelle bibliose euh, euh, avec aujourd'hui euh, ma collègue Hélène Galli de Rennes qui va me modérer avec moi, Patricia Réan de Bordeaux, euh, les deux articles qui vont vous être présentés et je donne tout de suite la parole à Thibaut euh, Vacher pour euh, le premier papier. Merci beaucoup. Euh, bonjour à tous. Alors, j'ai choisi de vous présenter un article qui parle de la problématique des événements trop emboliques euh, dans les amyloses cardiaques. Euh, C'était une étude euh, italienne euh, qui a été euh, publiée dans le journal euh, Amyloid l'année dernière. Donc, euh, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que la première manifestation à laquelle on pense quand on parle d'amylose cardiaque, c'est euh, l'insuffisance cardiaque. Pour autant, euh, d'autres manifestations sont possibles et l'une. Euh, qui, euh, qui est possible, c'est, ce sont d'avoir des manifestations thromboemboliques. Ça a été montré euh, dans différentes études. La série, une série autopsie de Fenn en 2007 où il y avait près de 30% des patients qui avaient des thrombies euh, intracardiaques et également des cases reports de patients avec une amylose qui euh, présentaient des euh, embolies parfois atypiques, et même chez des patients avec des rythmes en rythme sinusal. Malheureusement, toutes ces études, elles sont de faible effectif, elles sont euh, monocentriques, et euh, c'est euh, dans cette problématique que s'intègre euh, l'étude, euh, notre étude, euh, qui était là une étude multicentrique qui a été euh, faite sur cinq centres euh, italiens, et ils ont inclus les patients qui avaient été euh, adressés à ces centres entre 2004 et 2019. Euh, c'est des patients donc avec une euh, amylose cardiaque qui avait au total 4 106 patients inclus, 134 AL, 73 amyloses à transthyrétine héréditaire et 199 patients avec une amylose à transthyrétine euh, sauvage. Le suivi médian était de 19 mois et donc ils ont pris les différentes caractéristiques des patients, euh, la classe amylose le score de chat basque, les éléments de l'électrocardiogramme et de l'échocardiographie. Et ils ont regardé chez ces patients lesquels avaient eu un AVC ou un AIT en excluant les AVC hémorragiques et également les embolies périphériques artérielles. Et donc, ils avaient au total dans leur cohorte 7,6% des patients qui avaient fait un événement thromboembolique artériel. Et pour un tiers de ces événements, c'était les événements qui étaient la première euh, manifestation de l'amylose. En fait, c'était cet événement-là qui permettait de poser le diagnostic. Au niveau des différentes caractéristiques, caractéristiques entre les patients qui ont fait un événement et qui n'en ont pas fait, ce qui sortait de manière significative, c'était les patients qui ont fait un événement thromboembolique artériel avec plus fréquemment un score de chat vasque supérieur ou égal à 3, Également, euh, il y avait, ils avaient plus de fibrillation atriale au cours du suivi et euh, une FEVG inférieure à 50% euh, ou égale à 50% au cours du, du suivi. Il n'y avait en revanche pas de différence entre les différents types euh, d'amylose et euh, certes, il y avait plus de fibrillation atriale dans le groupe avec événements thromboemboliques, mais on avait quand même 32% des événements qui avaient lieu chez des patients qui étaient en rythme sinusal sans euh, fibrillation atriale objectivée au cours de leur suivi. Quand on regardait les, différents, les patients euh, avec un événement thromboembolique en fonction des différents types d'amylose, on se rendait compte que, que les amyloses AL qui faisaient plus d'événements thromboemboliques étaient plus fréquemment des femmes, avaient également un score de châte -vaste, euh, supérieur ou égal à 3 plus fréquemment, plus de FA et euh, une fraction d'éjection euh, inférieure à 50% plus fréquemment également. Pour les amyloses à transthyrétine euh, héréditaire, on avait euh, plus de maladies rénales chroniques euh, chez les patients qui faisaient euh, un événement thromboembolique, également plus de, de FA et plus euh, de fraction d'éjection altérée, alors que dans les amyloses à transthyrétine sénile, le seul facteur euh, qui ressortait, c'était le chat de vase supérieur ou égal à 3. Quand on regardait en fonction de la fibrillation atriale et euh, de, de l'anticoagulation, les patients qui avaient une fibrillation atriale, euh, donc on avait 199 patients dans l'étude, et ils avaient une incidence euh, d'événements thromboemboliques artériels euh, qui était de 3,2 pour 100 patients année. Les événements avaient lieu chez les patients euh, plus fréquemment chez les, les patients qui n'étaient pas euh, anticoagulés, mais quand même, on a eu 14 euh, événements qui ont lieu chez euh, les, les patients anticoagulés, ce qui représentait 7,6% des patients anticoagulés. À côté de ça, dans le rythme sinusal, effectivement, on avait euh, moins, un taux d'incidence moins important avec 1,3 événements pour 100 euh, patients années. Euh, et euh, le seul facteur qui ressortait, c'était le fait qu'ils avaient euh, plus fréquemment un chat de vase supérieur ou égal à 3 euh, chez, ces patients, chez les patients qui faisaient un événement. Et donc, quand on regardait les événements, enfin, euh, ce qui était préditeur euh, d'événements en analyse de Cox, le seul élément qui ressortait, c'était euh, le score de Shadvast supérieur ou égal à 3. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était d'autant plus marqué pour les patients euh, qui sont en rythme sinusal. Ce qui pourrait être un, un élément pour repérer les patients en rythme sinusal euh, et être une indication, euh, enfin ceux qui sont à risque en rythme sinusal de faire un événement thromboembolique et euh, de poser une indication à euh, l'introduction d'une anticoagulation curative. Donc, euh, en conclusion et euh, discussion euh, de ce travail, on a en fait quand même une forte prévalence d'événements euh, thromboemboliques artériels, plus importante que dans d'autres cardiomyopathies, ce soit les CMH ou les cardiopathies didatées. Également, une incidence plus importante puisqu'on a 7,6% de prévalence et 2,2 euh, euh, événements pour 100 patients à pour euh, l'incidence. Ces événements, ils ont lieu... Euh, aussi euh, fréquemment quand euh, même chez les patients anticoagulés puisqu'on avait 7,6% des patients anticoagulés qui faisaient un événement ce qui est plus également que les patients euh, anticoagulés pour d'autres cardiopathies et avait lieu également chez des patients qui étaient en rythme sinusal euh, un tiers des événements avait lieu chez des chez les patients en rythme, rythme sinusal et euh, sans avoir euh, d'histoire de, de FA au préalable de... On peut noter aussi comme élément intéressant qu'il y avait un tiers des événements qui ont mené au diagnostic d'amylose cardiaque. Euh, ça peut pousser euh, quand on fait des échographies, enfin euh, les cardiologues, quand ils font leur échographie dans des bilans euh, d'embolie, de, euh, euh, de euh, chercher de dépister euh, plus, euh, de manière plus sensible euh, les amyloses cardiaques. Enfin, le score de chat supérieur ou égal à 3. Euh, et, était un élément qui était prédicteur, en particulier chez les patients en rythme sinusal, de faire un événement thromboembolique Et on peut se poser la question chez euh, les patients en rythme sinusal de les anticoaguler euh, quand ils ont une amylose cardiaque avec le score de chale basse supérieur ou égal à 3. Et donc, en limite, ce qu'on peut poser, c'est que le, le fait d'être encore en en rétrospectif fait qu'il n'avait pas pour tous euh, les étiologies des, des AVC ischémiques Et. Euh, il peut, il peut être dû notamment à de l'athérome euh, carotidien. Pour autant, euh, les éléments des dossiers euh, médicaux euh, indiquaient que c'était plutôt pour tous euh, des événements emboliques. On n'a pas d'effet. Euh, ce qui nous surprend, c'est qu'il n'y a pas d'effet de l'anticoagulation euh, comme facteur protecteur des événements. On peut se poser la question d'un manque de puissance et sur le fait qu'on avait notamment très peu de patients anticoagulés chez les patients au rythme sinusal. Et la dernière chose, c'est que, oui, l'anticoagulation curative, on peut se poser la question de la mettre chez, euh, les, pour éviter aux patients de faire des événements thromboemboliques. Pour autant, cette étude n'évaluait pas le risque hémorragique potentiel d'anticoaguler ces patients. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Thibault. Donc, euh, vous avez le, le chat pour poser des questions si vous le souhaitez. Euh, je vois que Thibault euh, on a déjà posé une, Thibault Dami. Euh, il pose la question si cette étude concerne que les événements les événements artériels et qui quid des, des EP qui sont fréquentes par thrombie venant de l'OD, est-ce que cela ne sous-estime pas le risque d'événements thromboemboliques Alors euh, effectivement, euh, les, euh, il y avait que les événements thromboemboliques artériels, il y avait pas, ils n'ont pas évalué les, les embolies pulmonaires ou les, euh, les thromboses veineuses profondes et ça a certainement euh, sur enfin euh, sous-estimer ces événements, euh, puisque puisqu on était en cours de, de travail sur une étude où euh, finalement en incluant euh, les, les événements veineux, euh, on avait presque 20% de prévalence en fait, d'événements au total euh, troubles emboliques chez les patients avec une amylose. D'accord. Euh, moi j'avais une question qui rejoint un peu celle de Thibault. Quel est le pourcentage de patients avec un chat de vasque euh, supérieur à, à 3 Parce qu'on se rend compte quand même dans notre, nos populations de sujets âgés avec des amyloses à transthyrétines qui doivent à peu près tous avoir euh, un score assez élevé. Euh, ce qui reste des patients, euh, j'avais l'impression qu'on n'avait pas beaucoup dans le tableau de patients qui avaient un score euh, 0 ou 1 ou 2 Alors, ouais, leur étude. Ouais. Effectivement, en fait, ils ont euh, près de euh, 60, euh, plus de 60 environ 65 des patients qui ont un score de base supérieur ou égal à 3. euh Pour le rythme sinusal, hein ça. Ah, euh, non, là, c'est les patients, hein, les, patients tout... c les patients tout venant. Là, je ne sais pas s'ils sont en rythme sinusal ou pas dans le dans le tableau. Donc euh, mais en tout cas, taille, une grosse proportion et c'est vrai que ça on se pose la question parce que si on doit anticoaguler tous les patients en rythme sinusal, enfin hein, la plupart des patients en rythme sinusal, on anticoagule tous les patients quasiment. C'est ça. est-ce qu'on a une notion euh, si les événements ils survenaient après un, une cardioversion ou quelque soit la, euh, indépendamment on a... Non, on n'a pas l'information par contre sur euh, la nature, enfin sur euh, le contexte des événements euh, des AVC. Mm. J'ai quelques observations relatives à tout, en fait globalement, ils sont des patients recrutés sur une période très longue, mais avec un suivi qui est pas si long que ça, parce que c'est une moyenne de deux ans, alors qu'ils ont été recrutés quelques uns à partir de 2004. Donc bah, moi, j'aurais pensé pour certains patients d'avoir un suivi de six, sept ans, voire plus, alors que c'est pas le cas. Euh, et puis une autre question, en fait, j'ai vu que dans les papiers, les auteurs, euh, ils mettent globalement Trois causes potentielles pour cette augmentation de risque d'AVC et d'événements de thrombo dans la cohorte. Bon, D'abord, euh, la fragilité intrinsèque de ces malades. Deuxièmement, il met l'arthroopathie. La, et troisième cause, euh, une cause non mieux spécifiée de, de risques thrombogénique plus élevés chez ces patients. Mais moi, je me demandais s'il y avait des mécanismes euh, plus spécifiques, qui pourraient augmenter au niveau vraiment des des risques thrombotiques et de des sépastions. Ou si on peut les considérer comme des CMH évolués, parce qu'en fait, si je regarde ce qui se passe dans les cmh Rennes, on a quand même un certain nombre, environ 100% de nos patients qui font des AVC aussi. Donc, c'est pas les 7% de l'amylose ici, mais c'est quand même un nombre conséquent Donc, est-ce qu'on peut penser que c'est la même pathologie, que c'est deux pathologies différentes, dont une spécificité de l'amylose voilà. C'est une même question, euh, ce, qui, ce qui est montré, enfin en tout cas les, les différents éléments qui discutent, euh, notamment c'est qu'effectivement il y a aussi des atteintes, un peu, enfin que, il y a l'atteinte atriale et l'infiltration qui participerait d'autant plus au, enfin, au passage en FA et au risque thromboembolique. après euh, est-ce enfin, est spécifique de l'amylose, ça il, il répond pas forcément à, à la question. Il y a une question par rapport au Reveal aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt du Reveal en systématique chez les patients qui ont un, un chat de vasque euh, supérieur à 3 pour pouvoir euh, trancher Est-ce que tu as, as, as une notion qu'il y a eu des études avec des reveals chez ces patients Je ne sais pas... pas, de, pas, hein. pas attention, on n'a pas... J'ai pas l'information sur... Euh, les, enfin, en tout cas, il n'y a pas eu de reveal, En tout cas. Euh, en tout cas, il n'y a pas eu de. Enfin, ils précisent pas s'ils ont effectivement comment ils ont exploré sur euh, le, le dépistage de la fibrillation atriale chez leurs patients et s'il y a eu des études pour, euh, pour regarder, enfin, pour objectiver des trucs du En fait, à peu ils disent qu'ils ont fait des holters tous les six mois, mais après, sur le long terme, ça aussi, c'est pas tout simple. Ils disent que par protocole, euh, ils étaient explorés tous les six mois par un holter, mais à peu oui, ils parlent pas des études. Et bon. on, a, on, a, on avait des données de profil mitral et de volume de l'oreillette gauche, non hein, Je sais pas, tu l'as peut-être dit. Non, effectivement, ça, c'est une des limites aussi, c'est que eux, ils, se, ils parlent du score de chat vaste, mais on, ils ne parlent jamais du, du, du, du, du profil mitral restrictif hein, voilà. euh, comme euh, élément euh, enfin, potentiellement euh, prédicteur des événements ce n'est tout... pas, euh... enfin, pas étudié dans l'étude. Hein, Plutôt que le reveal, finalement, on se demande si ce serait pas plus intéressant d'avoir une fonction globale de l'oreillette, de, de l'atrium, plus que finalement la fibrillation atriale, parce que tu le décris bien, les patients, même en sinusal, ils embolisent. Donc probablement, on le sait, que même en sinusale, ils ont un risque. Et ça dépend de la fonction atriale, en fait c'est intéressant de refaire un travail comme ça avec euh, véritablement un intégral de fonction atriale. Il y a des papiers qui montrent que c'est bien plus performant que le chat. Le dé début Dans septembre, on avait eu un papier comme ça euh, avec le strain de l'oreillette. Ouais, mais pas sur la pa partie thromboembolique. Ah non, non, c'est vrai. Hum. Bon, euh, mais merci beaucoup, je, crois bon, que thibault, thibault, je pense qu'on va... <rire> Thibaut, vas-y. Non, non, non, non. mais c'est pour rebondir, mais je crois que ce que disait, ce que, je ne sais pas si vous m'entendez, mais... Euh, ouais, ça, ça, rejoint ce que la discussion que, et la question d'Elena en fait, c'est que dans la mylose, on a une infiltration, euh, des massifs atriaux, à, à je dirais, oreillette droite et oreillette gauche, et à mon avis, le risque embolique est nettement plus élevé que dans le CMH. Alors, j'ai pas vu de papier comparateur, hein, du risque embolique dans le Et qu'effectivement, il faudrait voir si le... Alors, sur, le pa... sur un des papiers, ils avaient regardé quand même, hein, si le stress atrial était relié, euh, aux événements. Il y a un papier qui est passé. On a dû présenter nos mylose mais euh, ouais, il faut, faut trouver des facteurs effectivement, je ne pas, pas avec le chat qui est un peu euh, limité, surtout chez ces séniles hein? qui sont tous euh, aux trois quasiment. C'est ça, ce cas cas qui est dommage. Ouais, on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus performant que le chat-vasque. Ouais. C'est est, est intéressant de voir que ça sort dans cette population, mais il y a probablement beaucoup plus à faire, parce que comme tu le disais euh, le patricien, on risque de tous les anticoaguler sinon. Oui, avec le risque dans hémorragique, euh, qui est en balance, quoi. Très bien. Merci Thibaut. Euh, je vais laisser la, la, place à Elena pour, euh, un, présenter, euh, Damien. Elena? Ouais. Je présente les prochains orateurs, c'est des Ménéarts, du de je qui va nous présenter un papier sur l'impact de la régurgitation quotidienne sur le suivi des patients qui ont une amylose cardiaque, donc c'est à toi Damien.